Tu penses que j'ai réussi, mais Dieu va faire encore Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore Tu penses que j'ai l'argent, mais je n'ai rien encore Ce que tu vois sur moi là, ce n'est rien encore